Enregistrement local et tchou! Bonjour à tous TGLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit GLG par en live du mercredi. Oui, parce que tous les mercredis on se trouve, il n'y a pas, on a vu hein, dans l'émission des mercredis derniers, on a pas mal de choses qui qui ont déjà, on a déjà ralenti la cadence, il y a pas mal de choses qu'on a arrêté, et pas mal de choses qui vont certainement continuer de s'arrêter <rire> voilà. Et euh, mais bon le mercredi ça reste notre petit rendez-vous et encore une fois le, un, le dimanche si on atteint tous les 100 followers ou le dernier dimanche du mois mais c'est vrai qu'on est quand même à 298 followers ça veut dire qu'il en manque deux, ce qui n'est pas beaucoup alors pas de double con s'il vous plaît hein. voilà. il en manque deux pour qu'on atteigne les 300 followers, et que quelque part, euh, voilà, qu'il y ait un petit live dimanche, et qu'il nous fasse gagner des cadeaux, ce qui n'est totalement pas prévu, donc il va falloir que je me sorte les doigts du... Qu'est-ce qui peut arriver, prévu mmh. ah bah il faut attendre. faut attendre que nos... nos comics arrivent, là. Ils sont pas là Ils ont oublié hein, qu'il y avait un live mercredi. Alors, genre, il y a Michael, et un tout ça, ils sont là Voilà, bon. Bonjour, alors, bonjour à Lord Sébastien, bonjour à... Chad... Oui, ça ça rimait aussi ouais euh, le, le, le, le, le, le, le tutu chapeau pointu en veux-tu euh, bonjour à lord sébastien qui a complètement changé son pseudo bravo félicitations <rire> euh, luc dans <Non>, luc <rire> c'était bien aussi tu as eu peur hein, tu as eu peur de te faire tu as eu peur de te faire censurer hein, mais euh, c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre bonjour à tous ceux qui sont là là encore une fois euh, sur twitch les, euh, le nombre de, de, de, de personnes en ligne est mis à jour en fait c'est vraiment une moyenne donc là pour l'instant vous êtes 6 pas mal bien un petit peu, ça se, ça se rafraîchit. donc on va leur laisser un peu le temps d'arriver de ce éventuellement de se connaître côté voilà si c'est pas encore fait et de mettre un petit commentaire avec un, un petit bonjour des familles qui fait plaisir et puis voilà bon ce mercredi alors je, je, je me suis longtemps posé la question pendant au moins pff, 10 minutes. Est-ce que je faisais un live libre-antenne où je faisais simplement que de répondre à vos questions, vos commentaires Ou est-ce que je prévoyais quand même un petit sujet de secours qui permettait de faire un titre un peu putaclic Donc on parlera de bah, ce, ce, ce petit euh, sujet putaclic de peut-on se passer de Google Que j'ai quand même travaillé quand même. Il hein euh, y a de l'écriture quand même, tu vois, un petit peu. Et puis après, on fera évidemment un mode libre-antenne. Ou, bah, par exemple, Sébastien a reçu son projecteur. Bah, écoute, nickel, euh, oui. Après, encore une fois, je trouve bon, il n'est pas, il n'est pas parfait. Encore une fois, ce projecteur, il a des, des points forts et des points faibles. Mais rapport à son prix, c'est-à-dire moins de 200 euros TTC, encore une fois, parce que je vous rappelle, il y a quand même 20% de TVA, donc sur 200 balles, il y a quand même 40 balles de TVA quand même. pour moins et, et les frais de port. Pour moins de 200 balles, hein, quand même un projecteur qui marche bien. Moi, j'ai trop kiffé la sacoche. Elle <rire> était trop belle, belle c'est sa gauche. Trop belle et tout, trop pratique. Et le petit écran qui mine de rien, je veux dire. Moi, je suis dans une maison où le mec a tout pas en verre, les murs en verre clair, mais ça donne pas aussi bien qu'une espèce de, de toile tendue, comme on a pu voir avec, avec les petits crochets et tout, où tout de suite, bah, tu as quand même un petit écran de 100 pouces, où tu pas besoin de t'angoisser, il faut que j'achète un écran, comment je vais l'accrocher, hop, tu colles ça au mur. Et puis, on avait quand même un, un produit qui était, euh, qui était sympa, et qui, qui fait le taf, et ça permet d'avoir un petit projecteur avec un petit son sympa et une petite projection jusqu'à 100 pouces quand même ça fait déjà bien et moi je trouve que c'était un produit qui était très très agréable par rapport encore une fois à son prix et si vous le demandez par exemple euh, j'ai pas réussi à le mettre en wifi alors il se met pas en wifi il se met uniquement en miracast et en airplay ah, C'est ce qu'on voit peut-être pas dans la vidéo ça veut dire qu'en fait tu es obligé de mettre euh, dans l'onglet miracast d'accord donc ensuite il faut que euh, donc tu mets tu mets tu sur le wifi du projecteur tu mets euh, il va ouvrir une application et tout. il va te dire attends, maintenant le projecteur se met en routeur wifi tu vas sur ton téléphone tu cherches les routeurs wifi donc ils sont disponibles et tu verras le nom du projecteur donc tu, tu te connectes sur le projecteur comme c'était un routeur wifi et ensuite tu envoies le, le flux de ton téléphone ou de ta tablette sur le projecteur ou réserve que tu sois que es un téléphone qui soit airplay ou miracast le problème c'est que moi mon téléphone il a bien le, le truc de projection mais c'était pas une des deux normes donc ça n'a pas marché ce que je dis dans la vidéo par contre la tablette par exemple le ipad lui est bien airplay donc lui on le voyait bien en routeur on se connectait dessus et après on mettait envoyer l'image en airplay là ça fonctionnait voilà c'était pour la petite la petite anecdote c'est quand même voilà c'est euh, vraiment comme ça et c'est vrai que bon on ça que ça marche ou ça marche pas moi je comme je mets dans la vidéo moi je préfère les câbles <rire> je préfère les câbles <rire> tu plugs et ça fonctionne tout seul bonjour à Domi et bonjour à Nono le chat bien évidemment oh il y a un petit peu de monde là cip, cip, cip. les spectateurs <rire> en ligne c'est bien ils sont là tu vois Nono le chat Domi Sébastien Shadow et moi ah, il y en a encore un ou deux qui sont masqués. Yo du 6-9. Team 6-9. Bah, bonjour. À 42 GIF. Ah bah c'est ça, notre, notre sixième. Voilà. Je pense que tout le monde est là. Est en me comptant, moi, bien évidemment, puisque je sais pas s'il me compte dans, euh, dans les stats. Ça fait déjà ça. Vous être avez toujours un de plus. Voilà. Je vous parlerai, si ça vous intéresse, éventuellement, si vous me posez la question, je vous parlerai des deux téléphones que j'ai reçus cette semaine. Ça tue tue et euh, même celui là il tue sa race euh, restart encore une mise à jour celui là il tue et celui là il désitue aussi voilà c'est simplement pour vous parler de ça oh, j'ai un planning là oh, j'ai une planning de fin de mois j'ai commencé le mois tranquille en me disant ouais j'ai pas trop de review et tout c'est bien à ah, 13 pour oh, de bonheur j'ai commencé le mois tranquille là, en disant je me mets pas la pression, ils sont tous énervés là. ils sont tous énervés, il va y avoir une vidéo samedi, une vidéo dimanche, une vidéo lundi <rire> mardi euh, rien, mercredi euh, oui parce que le black sharp il était avancé euh, au 23, Et et, euh, et les micros Synco P1T euh, avancés au 25. Oh, et j'ai l'aspirateur enfin, avant le 28. Oh, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, 6 reviews à faire avant la fin du mois. Là. Oh, et, et, plus les petites consoles de jeux de machin, mais comme elle n'a pas payé, euh, tout va bien. Je peux, je peux délayer euh, au, mois de, au mois de mars. Euh, alors, attends, et bien aussi, c'est le Greg. Je suis à l'amour. On dirait ben non, Fred. Écoute, ben dès le début, je t'attendais pour les blagues et tout, mais bon, tu es arrivé un peu tard. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Il est que 22h10. Euh, il me compte, oui, Black Shark 4K, Black Shark, euh, Black Shark 4. Alors, c'est le Black Shark. Alors, si vous avez vu mes photos sur Instagram, c'est pas le 4 qui m'ont envoyé, c'était le 4 Pro. Voilà, donc la nouvelle version en version globale, bien évidemment, parce qu'il est déjà sorti en Chine et en Asie pas donné quand même, et là c'est la version globale avec tous les services et tout, et avec du MIUI Inside, oui, il y a des services MIUI et tout dedans, malgré que ce soit leur ROM euh, Joy Plus là, il y a quand même du MIUI Inside, euh, plutôt téléphone, et un son BTS X un putain de son bien, et des petites gâchettes là, euh, des petites gâchettes là, tu cliques ici là, regarde tac, voilà, et tu mets celui-là aussi, là, regarde, tac et t'as les gâchettes qui sortent c'est ouf, il est ouf ce téléphone, il est vraiment bien Simplement pour l'anecdote. Euh... Oh merci à Mikado de cet abonné. Oh Est-ce qu'on serait pas à 298 Non, oh, on n'est pas à 299. Pourquoi il arrive aussi tard hein toujours à 298 Tu vois, 298 Tu vois ah, J'ai peut-être fait une connerie là. Non, toujours 298. Bah écoute, euh, tout va bien. J'aurais pas dû rafraîchir, tu vois Ah, c'est la musique à redémarrer. D'accord. Bah, je sais pas pourquoi il s'est affiché maintenant. Euh, ah non c'est abonné d'accord ok donc Micalo c'est abonné avec Prime merci mon pote pour ce petit abonnement ou oh, trois mois oui ça fait plaisir, ça fait plaisir merci beaucoup euh, alors attends coucou tout le monde Fred euh, alors attendez, on est où là ah mais il est pas là bon, il est pas là mon chat tu vois moi je suis ici non, j'avais un truc spécial là. Ah, il est là. <rire> euh, Black Shark. Alors, tout le monde, bonjour. Ils reviennent de congé. Ah, j'ai l'impression, ouais. Il est Gen 1, non. Ou 888. Alors, le Black Shark 4 est un Snapdragon du 888. Contrairement, alors moi j'ai marqué sur le quand j'ai fait le Antoutou, il est marqué 800 non 638 je sais pas quoi. Alors j'ai écrit dit, mais euh, vous avez changé les plans tu sais, comme il y a des ruptures de stock et tout. On fait, non non non c'est vraiment le nouveau type de processeur, il l'appelle Cryo non il l'appelle Cryo 680 voilà c'est du Cryo 680 mais c'est bien 888. Si vous avez regardé la news sur jt qui y a le 8 alors il y a le Black Shark 5 qui va sortir qui aura lui le 888 plus Bon, pas une grosse évolution mais il y a quand même un chargeur pour vous donner un peu dans la boîte du black shark il hein, y a quand même dans la boîte un petit chargeur de euh, 120 watts <rire> et, et ça et ça ça plus 120 watts de charge il est pas mal hein, il est pas mal du tout euh, ce black shark il est assez intéressant et gaming mais bon après c'est pas excessivement mon délire mais il est pas mal euh, c'est son troisième mois d'abonnement. Ah, d'accord, son troisième mois d'abonnement. Eh ben écoute, euh, merci beaucoup à Mikado pour son troisième mois d'abonnement. Euh, alors, re de Mikado, même pas Seb, j'aurais bien voulu. <rire> euh, c'est un sub, pas un follow. D'accord, ok, c'est pour ça que j'ai vu complètement de travers. Parce On est quand même à 298 abonnés. Donc, ça veut dire. Ouh, la voilà, Big Good vient juste de s'abonner. Donc là, en théorie, on devrait peut-être être à 299. Tu vois Non, pas, pas du tout. Euh... Ah non, C'est encore un sub. Putain, mais je fais qu'une dire des conneries. Changer. C'est ça, c'est abonné avec Prime. Donc merci à Big Good, Good Game de, pour son Prime. Merci beaucoup. Euh, Shadow vous remettra pour ceux qui ont un compte Amazon Prime comment vous abonner. Euh, tuer es leur dernier espoir. Euh, marrant comme nom le requin noir. Oui, bah en fait, Black Shark à la base, c'était une marque de. De, un peu gaming, d'accessoires gaming chinois, rachetés par Xiaomi pour développer leur gamme un peu euh, de produits chinois. Euh, et euh, après, Black Shark a voulu vivre un peu de ses propres ailes, et ils se sont plantés complets, et ils sont re revenus un peu dans l'essor de Xiaomi, il est sous euh, un OS particulier, mais il y a du Mi Inside, voilà. Et ça leur permet bah, d'avoir un téléphone gaming euh, presque Xiaomi, ou vendu comme Xiaomi. Toujours 298 subs, c'est pas mal. Bah écoute, on est bien. Euh, le Nubia, il arrive quand Ah Bah ben, écoute, le Nubia, apparemment, il arrive euh, jamais. Puisque le Nubia est en lancement, apparemment, tous les sites en ont parlé, le 17 février. Le problème, c'est que je ne l'ai pas reçu. Et le problème, c'est qu'elle ne m'a pas écrit. Et donc le problème, c'est que bah, je risque de ne pas l'avoir, quoi. Alors soit je, soit, ils font juste un espèce de, pré, de présentation... Et la mise en vente sera par exemple, tu sais, genre marx dans ce cas, ça leur laissera le temps de me l'envoyer. Mais soit elle s'est fait virer, soit les parvenus du jour de l'an chinois, euh, soit ils ont peut-être pas assez de stock, soit je suis plus dans leur, leurs amis. Elle m'a enlevé, elle m'a enlevé de, de sa liste d'amis et non pas de nouvelles de Black Magic 7. Euh, C'était prévu, j'étais dans la même liste et tout. Pas, enfin, j'ai bien reçu le Doogie V20 est euh, incroyable et le Nubia Black Shark euh, 4 et euh, mais voilà pas de pas de Nubia malheureusement à mon grand euh, désarroi oh, 22 personnes en ligne pas mal bon je voulais oh merci à diamant à diamant Merci. Oh putain, je peux y arriver. Merci Shadow pour les diamants. <rire> le mec, moi est quand même 22 h chez moi et voilà quoi. Et que voilà, et je ne suis plus, je suis plus dans, le, dans la mouvance. J'ai fait une bonne, j'ai bien préparé ma review de mon nettoyeur d'air là, qui nettoie le pollen, les, les Covid, les trucs tout, les odeurs, tout est incroyable. Avec les lampes violet et tout, c'était vraiment un truc de ouf. Bon, je vais quand même parler un peu du sujet du jour, c'est peut-on... En fait, j'ai vu un... Vous avez vu peut-être sur le geek.tv. il y avait un reportage sur le méchant Google, bien évidemment. Voilà, toujours plus méchant que méchant. Mais il parlait de, de Google, et c'est vrai que je me suis posé la question, et c'est la question qu'il posait un peu dans, dans, au début du reportage, c'est peut-on se passer de Google Ah, ben nous y voilà Titi, vient juste de s'abonner non, City, c'est abonné avec un Prime. Merci beaucoup à City de s'être abonné avec un Prime. Ça fait plaisir, un Prime de plus. Ouh, les Primes sont en train de, de remonter euh, à une allure qui me fait bien plaisir parce qu'on on avait bien baissé les Primes. On était monté beaucoup et on est redescendu et là on est remonté à 14. Voilà. Donc merci à City. Euh, voilà. Toujours pas grec. <rire> c'est bien aussi. Je prends aussi. Je préfère. Je préfère les sommes que les abonnements de personnellement. Voilà. Et, et c'est vrai. Alors, il parlait du méchant Google et je me suis dit, c'est vrai. Qu'est-ce que peut-on Et la question et des questions qui posent c'est peut-on se passer de Google Et l'intérêt, c'était peut-être de. Alors, il y avait il y avait une des remarques qui disait que Google. Il y a toujours une remarque qu'on fait sur c'est Google est ton ami. Et en fait, non. Google est plutôt l'ami d'un ami puisqu'il euh, sait qu'il connaît quelqu'un qui connaît <rire> voilà, il, il connaît quelqu'un qui sait <rire> c'est ça en fait quand tu demandes à Google, c'est pas Google c'est tout, c'est Google est ton ami puisqu'il euh, connaît quelqu'un qui a la réponse à ta question et c'est vrai que euh, je regardais les services Google et vous me direz vous dans la liste ceux que vous utilisez et peut-être ceux que vous n'utilisez pas ils disaient bon Google c'est bien évidemment les moteurs de recherche et c'est vrai que j'aurais du mal à passer par autre chose que les moteurs de recherche Google parce que c'est malgré tout quand même plutôt bien et YouTube pour les vidéos alors Même si là on est sur Twitch, on, on se sent un peu révolutionnaire, mais bon, malgré tout, YouTube c'est quand même un peu devenu ma télé. Bon, ma télé n'est pas branchée au RT, hein, quoi. J'ai branché à Internet et je regarde quasiment que YouTube. Donc, bon, bah, recherche cramée, YouTube a aussi Gmail forcément je crois que j'ai beaucoup de mes mails qui sont sur Gmail et je crois que beaucoup de mes mails par exemple admin qui est le POP et le cmtp sont mis sur Gmail comme ça c'est tout centralisé et malheureusement je suis cramé il y a Talk dessus ça Talk que j'utilise pas de temps en temps Alex m'écrit sur Talk <rire> Alex de, de temps en temps il m'écrit sur Talk mais euh, c'est vraiment que lui <rire> tous les autres donc Talk que j'utilise pas voilà. c'est intégré euh, la messagerie tout comme ça bon Google Maps je suis cramé que, je veux dire, sans Google Maps, je peux même pas partir en vacances, je peux rien faire. Alors, il y a des alternatives, mais c'est vrai que, euh, pas vous, mais moi, Google Maps, je trouve que c'est quand même bien plus pratique. Chrome, il y avait une blague de geek qui disait « à quoi sert Internet Explorer ?» et la blague de geek se vaut en disant « Internet Explorer sert à télécharger Chrome ». Alors en gros, pourquoi dans un ordinateur il y a toujours un IE C'est pour télécharger Chrome. <rire> voilà, C'était une blague très très geek, mais euh, qui me plaît beaucoup. Donc, Chrome, j'aime bien, même si euh, je suis assez fan de Safari maintenant avec Mac et euh, avec Firefox, on a de très très bons résultats aussi. Donc, euh, plutôt pas mal. Ah, on peut voir le Wi-Fi. Euh... Je suis bien en Wi-Fi 5. Non, non, c'est bon. Euh, tout tout bien. Euh, Google Drive. Alors, Google Drive, je ne suis pas très très client du Google Drive me vous en commentaire, sauf pour euh, Google Sheet ou pour le partage de, de fichiers Word Excel. Quand on fait un document et qu'on veut le partager avec quelqu'un en ligne, on pourra le modifier, c'est très, très, très pratique. Alors, partage, voilà, euh, voilà, ce qui s'appelle le workspace. Et c'est vrai que, par exemple, sur n'importe quel ordinateur et tout, le fait d'ouvrir un document, tu reçois un email, un PDF ou, euh, sais pas, un PDF, mais un Word, un Excel, le fait de pouvoir l'ouvrir directement avec Drive ou Sheet, ben c'est bien pratique, ça évite surtout d'installer euh, soit OpenOffice, soit avoir un Excel sur ton ordinateur donc ça permet vraiment d'avoir des versions en ligne qui sont plutôt pas mal, ça j'aime beaucoup Google Actu, et je m'y mets de plus en plus, moi je laisse sur mon téléphone Google Actu, et c'est vrai qu'il y a plein de trucs super intéressants, je zappe et il y a toujours plein, c'est très putaclic. clic hein. par contre euh, Google Actu, euh, je suis un peu cramé et il paraît qu'il existe Google Book pas le <rire> pas le mari de la chèvre, hein. le Google Book pour les livres alors ça je ne suis pas client du tout vous me dirait si vous connaissez Google Book ou pas. Bon après dans, le, dans la famille Google, bah, quelque chose qu'on aurait tendance à oublier, c'est bah, Android. Android sur les smartphones. Bon bah là moi je suis cramé parce que voilà après sont un Mac ou Android. Euh, on est tous sur Android donc on aurait mal à, du mal à vivre sans le store. Bah, le store est quand même plutôt pratique parce qu'il y a plein d'applications. Et comment je pourrais jouer à smalte 9 si <rire> j'avais pas le store En vous me dire sur Apple iA mais bon c'est l'un ou l'autre, c'est la mort ou la prison il parlait également d'un truc que je n'utilise pas personnellement, c'est Google Shopping alors c'est vrai quand on regarde dans les navigateurs Google et ben euh, malheureusement euh, dans les comparateurs de prix ils ont tendance à mettre en avant de plus en plus Google Shopping et euh, ben, on n'y pense pas mais euh, voilà ça permet de comparer les prix et pour eux d'avoir un espèce de pseudo-monopole qui, euh, qui est pas négligeable il y a un des trucs qui est assez intéressant si vous êtes par exemple comme moi, Webmaster des services Google, c'est AdSense et AdWords alors je vous rappelle, euh, il y en a un, c'est fait pour acheter de la pub pour ton site ou pour ta chaîne YouTube. On peut ou pas en avoir besoin, hein, encore une fois, si tu es professionnel ou que tu as envie de faire la promotion, et de monétiser ton euh, site web ou ta chaîne YouTube. Si bon, tu une chaîne YouTube, là, tu es dedans jusqu'au cou. Mais si tu as un site web et que tu veux mettre un petit peu de, de AdSense sur le sur le site, avec des, mots, avec des mots à cliquer, des bannières et tout comme ça. Bah il est vrai que euh, si tu veux gagner un peu de thune avec ton site web, euh, je vois pas ce que tu peux installer d'autres en premier. Alors il y a plein de régies publicitaires plus ou moins dégueulasses, mais le truc d'installer du Google et tout, c'est quand même vachement pratique et ça verse tout dans le même compte, et c'est plutôt pas mal. Et j'ai découvert, tiens, en regardant chez, euh, dans, leur, dans leur documentaire, que euh, Google, c'est aussi Alphabet, voilà, nouvelle entité de chez eux, il y a Google Venture c'est un système de placement pour les start-up et tout ils investissent et tout comme ça ça je connaissais pas et ils ont également Google Pay apparemment il y a une banque aux États-Unis euh, carte de paiement banque Google Pay ça aussi je connaissais pas je savais pas qu'ils avaient leur propre système de paiement en même temps ça paraît un peu évident et euh... et voilà on a fait un peu le tour bon on parlera évidemment de leur télé ils ont leur propre téléphone Google Pixel hein, on a du, du Google du Pixel avec du Android dedans ce qui permet un peu d'avoir les seuls téléphones qui ont vraiment toutes les mises à jour. Et les dernières mises à jour, c'est vraiment la gamme Pixel. Même si je trouve que la gamme Pixel, c'est quand même vachement élargi Et je ne suis pas convaincu que vous ayez aussi vite des mises à jour qu'avant. Avant, il y avait un par an, maintenant à 3, 4. Mais, mais voilà un peu la galaxie Google. Et en fait, et il y a plein de choses dont j'arriverais... On pourrait se passer, en moteur de recherche, pour essayer euh, Quant ou euh, d'autres navigateurs ou Doc Gogo. Par exemple, YouTube, bon, on arrive à naviguer avec Twitch, Gmail. C'est vrai que ça, c'est de la, c'est de la finesse la Donc, Je pourrais passer éventuellement sur d'autres systèmes. je j'utilise pas Google map Bon, ouais, il y a Waves, on pourrait éventuellement passer Google Drive. Bon, il y a moyen de partager avec d'autres choses et tout, mais pour ouvrir Word, Excel, machin et tout, c'est quand même bien pratique. On pourrait Google Actu, pareil. Malheureusement. Euh... Bah, au Firefox, Internet, oui. Bon, Google, je, je regarde pas. Android, hein, malheureusement, j'ai pas d'alternative. Il paraît qu'il y, qu y ait des téléphones sous Linux. Un qui connaissent, mais je vois pas trop quoi. Comment le store, euh, il ouais, y a moyen de télécharger sur le truc, mais ils font un OS. Bon, Google Shopping, je m'en bats les couilles. AdSense et AdWords, je pourrais vivre sans Alphabet. Go après, tout ce qui est Google Venture. Euh... Google Pixel et tout, voilà, donc voilà un peu, alors ils, ils expliquaient que pour le navigateur, tu peux utiliser Tor, éventuellement, c'est pas mal avec Doc euh, qui est pas mal et tout dessus, tout, mais, et, euh, je sais pas si on y qui connaissent le navigateur Brave, il parlait de ça qu'un navigateur qui permet de cumuler des points et de gagner des trucs, moi je connaissais pas à Tor, Firefox qui fois en parlaient, mais je connaissais pas Brave, c'est vrai qu'ils connaissent et qui peuvent éventuellement nous en parler s'ils l'utilisent, ça fera plaisir et surtout d'avoir un peu soit vos réactions sur est-ce que vous, quels sont vous les services YouTube Google que vous utilisez ou par exemple les services Google dont vous ne pouvez quasiment pas vous passer. Genre YouTube je pourrais pas et on me coupe YouTube et euh, plus de télé. <rire> par exemple. Et Après le reste je pourrais arriver à naviguer mais trucs comme ça. Et quels sont ceux que bah voilà que tu ne pourrais pas te passer ou que tu adores vraiment ou pour ceux dans lesquels tu as déjà trouvé des alternatives. Vous pouvez discuter un peu avec ça dans le chat. Et si vraiment vous en battez les couilles de tout ça, on parlera bien du doogie V20 que j'ai reçu là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est un lourd main, C'est pas ça du tout. Euh, alors, nanana... Euh, alors, nanana... Attends, ça va ça, ça, bien. Alors, c'est à Alors, toujours pas de sub. Plus que deux pour être 300. Oui, plus que deux followers pour atteindre les 300. C'est beau. Hein, ça, ça, en théorie, je pense que alors même si cette vidéo ne sera euh, uploadée sur YouTube que mardi prochain, entre-temps, on pourrait les faire avant ce, ce dimanche, bien sûr. Euh, D'ailleurs, tu veux faire sans Google. Prends un Huawei. J'avais le P40, mais c'est un enfer. Bah ben oui, c'est ça bien ça tu nous avais si nous avais spoilé en disant ouais non mais moi je passe sur ouais, ouais nah, nah. mais c'est un c'est c'est un je enfin, j'espère que c'est un vivable mais c'est tellement une, une habitude et une mécanique à casser et à reprendre que, que je suis convaincu que la plupart on abdique on dira bah tant pis tu sais on dira bah tant pis comme le vaccin enfin, non bah tant pis on va se <rire> mais est un peu ça mais ça c'est dire ah, bah tant pis on prend google parce que mal de rien ça il ya guetre je connais pas guetre google utilise YouTube, Agenda Map, j'utilise alors YouTube, c'est bon. Google Agenda, ah oui, Google Agenda aussi, ouais, c'est vrai, euh, pas trop, moi, pas trop. Pour, il y a un moment, oui, beaucoup, il a plus trop. Map, Gmail, euh, j'ai un mail euh, aussi, euh, Chrome, j'ai Opera, d'accord, euh, et Google, j'utilise Quant ou euh, Doc ah, Google, c'est ça, on est, bien, on est bien dans la liste aussi. Il y a Brave, un navigateur idem Chrome, mais avec un mode discrétion. D'accord, oui, c'est ce que j'ai lu. Mais il paraît qu'il y a un mode de rémunération sur Brave, euh, s'il y en a qui peuvent m'en dire un peu plus. Il paraît qu'il y a un mode de rémunération où. Je sais pas, c'est ce qu'il disait, que tu peux gagner de l'argent bon, et dès Bon, tu sois dit de gagner de l'argent, euh, tu vois. Euh... Bon, ça va pas tant intérêt que ça, parce que je l'ai vu, <rire> je suis passé à autre chose. Mais bon, euh, peut-être que je suis en train de louper quelque chose. Au moins en affiliation. Euh, Google Drive, j'utilise en Suisse Infomaniac. Alors le problème c'est que infomaniaque est un, es un serveur chez infomaniaque c'est un hébergeur donc tu as un serveur chez eux et tu uploads et tu machin mais est-ce que c'est aussi convivial que drive avec de, la possibilité de partager des liens et des choses comme ça infomaniaque c'est comme au vh mais mais en suisse D'ailleurs, je me demande si infomaniaque n'était pas à lyon j'avais rencontré pendant un moment une boîte qui faisait ça euh... Putain, sais où c'était Oh, c'est dans le sud, oh, c'est donc j'étais dans le sud, j'étais vers Lyon. J'ai rencontré une boîte qui était par là, comme ça, qui était un truc d'hébergement. Et Puis après, ils avaient déménagé, c'était devenu vachement gros. Il y a aussi Google Fiber, oui, j'avais ils ont parlé dans le reportage et tout, mais bon, les pour envoyer la fibre jusque euh, en, en Amérique du, du Sud là-bas et tout, je voyais pas euh, ou dans Berlin et tout là-bas, je voyais pas trop le nom. C'est pas le genre de truc que nous on utilise, c'est moi ça me touche pas ou alors ça va me... Ça m'en touche une sans secouer l'autre, comme dirait euh, la dash. Euh, Google Pay, c'est comme Alipay. D'accord, oui, c'est comme un truc de, de paiement. Ouais, d'accord, ça veut dire que bah, tu payes à leur truc, et après, ils te débite. Un, un peu. Ah oui, c'est ça, bah, en fait, ah, oui, j'ai déjà ça, moi. Parce que quand on paye dans le Play Store, c'est à peu près ça. Euh, quand tu achètes une application dans le Play Store, ils te débite, et je crois que oui, c'est noté comme Google Pay. Donc quelque part, j'utilise déjà. Oh, avant <rire> je suis tellement avant-gardiste. Je ne savais pas, mais je suis tellement avant-gardiste. Euh, mais que aux USA. D'accord J'ai déjà acheté via Google Shopping. Tu passes par Google Pay, forcément. Oui, bah, ça paraît un peu évident. Mais ça, ça paraît un peu évident que c'est tellement une... une une toile d'araignée avec plein de trucs, euh, à mon avis, tu as du mal à, à t'en défaire. quoi. Je veux dire, à bout d'un moment, tu veux dire, bon, ben bah voilà, même si bon, tu as le Play Store, et tu dis, bon, allez, euh, j'utilise que ça, mais je veux quand même acheter euh, un jeu sur le Play Store, tu es quand même obligé de passer par un système de paiement, et, et du coup, ça fait un de plus pour ton catalogue. Par Google Pay, Brave. D'accord, Brave. For the Brave. Oui, moi, Brave, quand tu dis Brave, ça me rappelle Honor. Et s'il y, si y en a qui se rappellent l'histoire de Honor est-ce qu'il y en a qui se rappellent cette histoire de Honor De Honor qui était en Chine et qui décide de se lancer en France et qui appelle GLG parce que GLG, sa communauté, elle adore les smartphones chinois et elle connaît déjà la marque Honor, voilà et Mais il y, a qui, il y en a qui étaient là à cette époque-là ou pas Donc c'est pour ça que j'avais un petit goût de caca encore dans... <rire> encore un petit goût de caca voilà. Mais bon, après, euh, encore une fois, c'était une belle expérience. Ça a permis d'aller à Berlin voilà, pour le lancement de la marque Honor. Euh, Dogogo est vraiment pas mal. J'utilise plus, euh, plus Google pour mes recherches. D'accord. Oui, il paraît hein, que c'est pas mal. Bah surtout, Alors, est-ce que vous utilisez Dogogo dans le cadre de, de votre navigation classique ou plutôt dans le cadre de, de Tor Ou à raison. Où vous lancez Tor, plein de VPN, plein de machins et tout. Et dans ce cas, vous naviguez automatiquement avec Dogogo ou c'est vraiment devenu votre navigateur préféré et que vous avez quasiment abandonné Google dans une navigation quotidienne et régulière. J'attends vos réponses. Non, je vais lire côté euh, Edge avec Reward et bon aussi Brave et surtout Firefox Tor. Oui, d'accord. Donc Firefox avec Donc Bigoudiune et côté donc euh, Edge, ok, avec Reward et bon, aussi Brave et super Firefox Tor. Oui, ok, d'accord, très bien. Bon aussi, oui. moi j'ai je... Firefox. Euh, Safari puisque j'utilise un Mac et Chrome, ça ça fait trois navigateurs et des fois quand ça permet de me connecter par exemple sur les chaînes YouTube parce que le problème c'est quand tu as une chaîne YouTube tu te déconnecter machin, ça me permet d'ouvrir une chaîne YouTube avec Chrome et d'ouvrir une chaîne YouTube avec Safari voilà. comme ça il n'y a pas d'interaction entre les deux il ne reconnaît pas les comptes, ça évite de me casser les, les houilles et, euh, et ça fonctionne plutôt bien euh, get, Getter Oh, Getter en anglais un réseau social alternatif, du moins, de censure que YouTube et ça ne sort. D'accord, je connaissais pas. Getter. un réseau social, mais c'est pour les clubs curés, moustaches, non C'est ça Parce que, genre, on a, été mangé avec Jean, on <rire> avec Jean. Et Jean, il me dit, il a une chaîne YouTube et tout. Ouais, il a pas beaucoup d'abonnés, mais bon, il y a une chaîne YouTube. Et elle me dit oui. Euh, voilà, il me dit. Puis je dis, ouais il faut que j'aille cet après-midi. J'ai fait la vidéo et tout. Bien, si tu as besoin de quelqu'un euh, je peux faire la vidéo, voilà, euh, le truc, tout est rigolant. J'ai vu ce que j'ai. Pourquoi C'est pour attirer, euh, c'est pour attirer le club de l'arc-en-ciel, c'est ça Il a rigolé, puisqu'il qu'il en est pas, mais bon, voilà, il a un physique de... intéressant <rire> pour attirer une autre audience. Euh, non, c'est un Claude, c'est un Claude l'offre que j'ai. Pas de formule hébergeur. D'accord, ok. Ah, ils ont un Claude aussi chez. Euh c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Ça permet d'avoir peut-être d'autres solutions. Il oui, ya aussi, euh... mais bon, après, voilà. Euh, je pense qu'il faut payer chez un faux maniaque Alors que Google Drive, on croit que c'est gratuit. l'est. mais bon, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Bonjour à Jaune 9. Tu vois, c'est qu'à drive et c'est gratuit. 15 giga, ah, oh, c'est intéressant. Je clique dessus. Peut-être fait une connerie, mais je clique dessus. Je voir 15 giga drive. 20Go de mail, la meilleure alternative gratuite aux géants du web. Ah ouais, ouais, ah, pas mal, sympa. Ah, 15 giga euh, c'est pas dégueu hein, déjà. Ok, bah écoute, merci pour ce lien, euh, Shadow, qui servira certainement à pas mal d'autres, puisque euh, ça permettrait peut-être même de faire un petit article sur JT Geek, hein, pour partager avec ça, parce que c'est intéressant, 15 giga euh, gratos et tout... Euh... Plus, euh, qu'est-ce qu'on a On a un peu de mail Ouais, ouais, ouais, c'est En plus, c'est en Suisse, c'est tout là, ça fait classe. Euh, Vas-y, Maître Capello, explique Brave Honor. Tu es notre encyclopédie vivante. Ah non, je demandais s'il y en a qui se rappelait <rire> Qui se rappelait de cette histoire avec euh, J'ai pas dit j'allais vous raconter encore toute l'histoire Je demandais s'il y en a qui étaient là à l'époque là, et il se rappelait. Si vous n'êtes aucun de dit qui se rappelle et qu'il était là, je vous rappellerai l'histoire, bien évidemment. Il était une fois <rire> j'aimerais comme euh, comme euh, comment il s'appelait Rod roche roche euh, jean Roque. jean rock je vais vous raconter une histoire <rire> de gogo en navigation et en tort avec euh, protocole vpn d'accord oui bah c'est ça oui ça paraît un peu euh... après de Gogo en navigation c'est vrai que j'ai jamais trop essayé euh, pour les moteurs de recherche tout mais ça trouve c'est très intéressant ça fonctionne tout aussi bien avec peut-être un, un champ beaucoup plus mais c'est vrai qu'après, c'est vrai que couplé avec Thor, de gogo donne beaucoup plus de résultats de recherche que sans tort, <rire> qu'il a raison. Non, mais parce que voilà quoi, encyclopédie, lol, encyclopédie, oui, parce que bon, voilà, après euh, on peut faire des blagues, mais faut voir, euh... et comme on dit, ok, exact, euh, Google, le moteur de recherche, indexe que 30% du flux internet. Peu pour le reste, ça s'appelle Dark Web, un web bien moins matrixé comme plus lui pour le moment. Alors, oui, on est d'accord, oui, c'est vrai. Donc, encore une fois, pour ceux qui découvrent un peu ça, c'est vrai que Google ne référence que les sites qui sont référençables et souvent, même que les sites qui demandent à être référencés sur Google. C'est encore une fois, quand ouvre un site web, il faut référencer. Ou alors, si par exemple, tu as un, un site qui met un site qui est déjà sur Google, qui met un lien vers un autre site qui ne l'est peut-être pas encore, les robots vont et vont l'indexer. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de sites qui ne sont pas indexés et qui ne veulent pas être indexés. Et ce qu'on appelle, dans le dark web, encore une fois, même si le mot est mal choisi puisque le dark web, il n'y a pas que du dark, hein, encore une fois, mais le problème, c'est que pour accéder à, à tout ça, il vous faut un Notamment des points, des points oignon, <rire> voilà. Il vous faut passer par Tor, qui est un VPN qui permet d'accéder à beaucoup plus de contenu que vous ne verrez peut-être pas sur votre Google. Donc oui, forcément, il y a une mine, euh, il y a une mine d'informations ou de sites web comme ça qui peuvent être dans euh, bah moins bien pas référencé par Google et pourtant référencés par d'autres moteurs de recherche. Bonjour à Tokyo Tokuron, ah ben non, je vais dire, est-ce que tu me follow Vous êtes obligé de me follow. Vous n'avez plus le choix. Ça veut dire que j'ai mis. Euh, vous pouvez pas chatter si vous me followez pas. Donc, si tu me, tu peux m'écrire, c'est que tu me followes. Parce qu'on est à 298. Ils en beaucoup, là, hein. Il en manque pas beaucoup là. Manque deux. de hein. patate. Euh... Euh... Vas-y, Pierre Castor. Bonjour à toi. <rire> Bonjour Pierre Castor. Qui c'est Raconte-nous, raconte une histoire. Je vais vous raconter une histoire, pas du tout. Euh, J'ai déjà, euh, déjà fait mon épilogue D'ailleurs, je vais vous mettre une pub. ça vous fera les. les pieds. Et je vais vous mettez bouteille d'eau. La pub, la pub qui ça y est. Je sais, pas bah, ceux qui n'ont pas de pub, bah vous n'avez pas de pub. Après, pom, pom, la pub, hein, Pas pour tout le monde. Hein. Euh, c'est Greg. grec. Bonjour à Jeff également. Euh, et le chat proton, pas protocole. <rire> c'est bien aussi. C'est bien aussi euh, proton, proto... Le protocole de proton. Et non, il y a mon méga qui offre la candidature. Alors le problème, c'est que méga, euh, voilà quoi. méga, c'était un petit peu méga upload quand même, un petit peu à la base était à Hong Kong, leur plus gros serveur, c'était à Hong Kong quand même à la base. Je sais pas ce qu'il est devenu euh, notre, notre amigos, notre, notre sos amigos de chez Mega Upload. Mais il a toujours Mega apparemment, mais euh, ça me paraît beaucoup quand même en cadeau. Hein. Qu'est-ce que ça cache Quand il y a trop de cadeaux. Après, les informaniacs en Suisse, c'est pas mal, mais après, qu'est-ce que ça cache 50 go Les serveurs chinois maintenant, on sait conseille pas vraiment. D'accord. Bah, certainement. Maintenant, déjà, avant, tous les serveurs étaient, euh, étaient à Hong Kong, euh, voilà, quoi. Il devait tellement y avoir un petit peu de, de magouille là-dedans. Euh, je savais pas, merci. Je n'utilise pas. Je savais qu'il existait. Je, sais... je ne savais pas. Euh, vive le relais. Les mèches pour un réseau domestique sont bien et pas trop chères. Uncharted. D'accord. Là, je ne vois pas du tout le, le sujet, mais euh, la mèche. c'est un Pokémon, non euh... Euh, plus pour un jeu euh... Lost track Ok, très bien. Kim.com, va bien. Ah voilà, c'est Kim.com, c'était lui, je me rappelle. J'aimais bien à l'époque, il y avait un reportage, tout, vous Ils avaient tout saisi chez lui et tout. C'était où vous avez fait une descente de FBI et tout. C'était la grande époque, un hein, Megaupload. Pour ceux qui ne servent pas, c'était le, c'était, c'était du, du, du partage de fichiers. Mais bon, il y avait tous les trucs illégaux qui étaient sur Megaupload et tout. Hein. Oh là vraiment la porte ouverte et tout, mais ça marchait tellement bien. Puis, mais comme les un fichier.com, les machins comme ça, tu peux prendre un abonnement paiement payant pour télécharger encore plus vite. C'était vraiment, euh, il était vraiment euh, le, le meilleur, le meilleur des meilleurs. Les serveurs étaient d'enfer en plus, c'était vraiment euh, pas, mal. pas mal, mais complètement illégal, malheureusement. Comme tout ce qui est totalement pas mal, euh, j'en parlais hier justement de méga upload. La bonne écop avec downloader. C'était une autre époque. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Un petit peu là, 50 gigas, ça me paraît beaucoup. Ça me, ça me paraît très généreux, <rire> surtout pour un mec qui était là. Voilà, après, qui devait rebondir et tout. Mais sur, déjà sur la fin, il en parlait hein, quand il était euh, en cavale. Mais quand il se fait choper, après, il voulait rebondir et tout là-dessus. Euh, pourquoi pas? Kimon, <rire> Kimon, <rire> j'ai downloader. Wow. Euh, Kimon ou Kim.com est toujours surveillé. Mais ça va bien, oui, et donc il est libre. Oui, est ça, donc maintenant il a méga, c'est plutôt propre. On a un abonnement à tout, mais il offrent quand même 50 gigas pour attirer le chaland. Ça me paraît beaucoup. Ou je savais pas qui l'avait fait. Euh... <rire> Les réseaux Mesh ou Meshers sont l'évolution du wifi domestique venant de l'armée. Ça fonctionne bien. Ceux de Asus et autres, d'accord. Sont l'évolution du Wi-Fi domestique. D'accord, ok. Oui, c'est du Wi-Fi domestique, d'accord. Donc, on est quand même passé des Google, Wi-Fi gratuit, à chercher des alternatives. Et là, tu nous places le Mesh, par la mèche au milieu, comme ça, et euh, un peu perdu. Un peu perdu. J'avais eu la fibre avec Numericable. J'étais chargé des centaines de gigas comme un cochon. <rire> ouais, que tu es. Mais je sais. Non, mais c'est un Il y avait des petits, les, même les abonnements paiement étaient chargés comme. C'était ouf. Hein. Ils avaient vraiment des très, très bons serveurs, très, très bonne connexion. Coaxial numérique, cab, pas de fibre. Je sais pas si peut-être numérique sont passés à la fibre hein, aussi, hein, ils auraient pu Est-ce qu'il a redémarré mon, mon Dougie V20 Alors aujourd'hui, installation réussie de cette version. J'ai reçu le Dougie V20. Et je vous en parle parce que quand même j'étais quand même assez euh, étonné. Écran à molette Samsung à l'avant, d'accord. Petit écran LCD euh, euh, à l'arrière. Alors je sais pas pourquoi il marche pas. Ah voilà, toi regarde. Petit écran LCD avec petite heure et notification et réception d'appels, pas mal. Caméra 60 64 en pixels, vision de nuit, truc de ouf. Euh, un... Euh, merde. Un médiathèque, un Dimensity 700, donc il est 5G. Il est, euh, il est incroyable, ce téléphone, il est vraiment incroyable. Et attends, euh, un Dimensity 700. Euh, Caméra 104, euh, 8 plus 128, charge sans fil, NFC, euh, 8 plus 256 sur ma version. Mais ça tue avec le petit écran à l'arrière, comme ça, regarde. Alors moi, j'ai mis l'horloge euh, dégueulasse, mais je crois qu'on peut le changer. Fais voir. Je vais essayer de trouver le truc pendant que pendant que vous ne faites rien. Je vais essayer de trouver. J'avais mis un, un autre truc là. Toi, je vais dans les paramètres et je mets affichage arrière. Voilà. Affichage arrière est toujours en style d'affichage. Voilà. Et je peux mettre par exemple celui-là je trouvais beaucoup plus sympathique Patrick Et si je le mets comme ça, ça peut pas changer du tout. C'est toujours le même. J'ai pas tout faire le bon truc, quoi. Hein euh, à ah je faisage rien. Tac. Appliqué. Peut-être. Ah ouais ouais, c'est ça. Ah ouais, regarde. As-tu hein, quand même hein, pour un Dougie. Écran OLED, euh, caméra pas mal, caméra qui filme en 2K quand même à l'arrière. Pas stabilisation, vision de nuit, angle large et tout. Et arrière en fibre de carbone, mon pote. Et résistant et tout. 299 dollars. Vidéo tombera samedi, puisqu'il sera en vente à partir de lundi. Et euh, très, très intéressant. Par contre, euh, au niveau de la config et tout, ça n'a pas de stabilisation numérique quand, ou optique quand te, tu filmes. C'est un peu dommage. Mais euh, un petit en tout. à. Regarde, je vais faire en même temps. Regarde. Non Ah oui, peut-être. 359 000. C'est très très, très euh, étonnant. J'ai un écran à molette Samsung et un petit euh, LCD à l'arrière. Regarde. C'est étonnant pour du doogie. Étonnant. Euh... Alors attends. Euh... Alors Chanoa. Oui c'est vrai. J'appelle ça la fibre optique. Mais à l'époque, c'était ça la fibre c'est vrai euh, c'est l'évolution du pire tout pire les formidables napster et autres mèches et les autres mèches de quoi de casa et mule et donc moi j'étais donc après absolu oui, mule après y avait donc après il y avait des modes et tout. et rouleau hein. euh, qui se souvient de... Mais là ben voilà non et donc c'est la version d'après euh, tu parles d'un réseau mèche domestique perso j'ai un réseau euh, à base de TP Link Deco M 4 ça marche bien j'ai rien compris waouh wow, ton Dougie, il est pas mal hein il est chalet hein oui euh, pas trop Emule il y a un Kazaa avant je crois c'est ça <rire> Kazaa Emule c'était Napster après il y avait Kazaa après c'était Emule après c'était et donc puis après euh, après j'ai découvert les torrents et je m'en suis plus passé yes mais Kazaa te foutais des spyware derrière, euh, dans. Ouais, puis des fois tu t'es chargé des, des dessins animés et tu tombais sur des films de cul. Hein. Il n'y avait plus de respect. Hein. Euh, pas mal le doogie avec l'horloge. Étonnant, hein Et Sidor. Propre le téléphone. Et donc il y a 2000. C'était avant Emul grec. Sérieux <rire> Sérieux éduqué euh, okay, c'était avant Peut-être. Peut-être que je mélange un peu les passos. Euh, Limouir, Nutella oh, hein, je crois que j'ai vu passer ça, Nutella mais voilà, pour venir à mon Doogie <rire> pour venir à mon Doogie euh, pour, pour, de ma part pour, la, pour un, une marque comme Doogie bon, c'est quand même pas la, la folie même si ça rime je trouve le téléphone assez euh, assez. en plus il est résistant, je sais pas s'il si est IP euh, truc là, j'ai fait une euh, j'ai ouvert tellement de navigateurs. Euh, non, c'est pas ça. et où c'est que j'avais ouvert J'avais ouvert euh... ah, peut-être la Dougie. Alors Dougie V20, écran AMOLED, charge 33 watts, batterie 6000 mAh. caméra 64 millions de pixels à l'arrière, caméra vision nuit 20 millions de pixels, processeur Dimensity 700, petit module euh, LCD euh, à l'arrière. Euh, tu vois quand tu le mets comme ça. Je crois qu'il faut le mettre voilà, faut mettre à plat. Et après il s'affiche double 5 g 8 plus 256 euh, arrière en fibre de carbone je peux marquer s'il est ip euh, ip truc alors écran 643 pouces à ah, et 643 pouces et petit caméra avant 16 millions pixels à l'arrière 64 8 plus 20 otg fm alors il y a pas de prise jack non. il faut la fm mais il va falloir l'adaptateur à la con là euh... Triple caméra, Wi-Fi, oh, Wi-Fi, Bluetooth, tout ça, tout ça. ip 68 et IP69, normes militaires. Wi-Fi 2G, 5G, Bluetooth 5, ABNAC, machin, GPS, GLONASS, Bédou. Hmm, pas mal, hein pas mal, pas mal du tout. Hein je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je suis assez, euh, je suis assez emballé. Toi, pour 299 dollars. Lecteur d'empreinte digitale sur le côté. J'aime bien, ce... il va bien là, comme ça. Je. Bouton SOS. Puisque tous les cris, les SOS partent dans la mer. Emplacement SIM. Il mettait trois SIM. C'est plutôt deux SIM plus une micro SD. Hein. Ouais. Tu vois. C'est double SIM plus micro SD. Pas mal. Qui se déclipse comme ça. Avec le ip 108 IP69 et tout. Pas mal. Il n'y a qu'un salaud-parleur. Contrairement au... Au... au Black Shark. Il a un petit.. Euh, qui a la stéréo. Alors j'ai mis la coque là. Alors le Black Shark, il a même le. D'accord. Il y avait un petit logo qui s'affichait pendant que je faisais rien. Tu vois si je lance Will Racing. C'est mon mode gaming ou pas Ou pas, ouais. Bon, es, euh, pendant la, pendant la démo, il y avait un petit logo qui s'affichait. Et il y a le il y a le, le haut-parleur ici et le haut-parleur en bas sur Black Shark. Donc c'est vrai que si tu l'utilises en mode gaming, toi tu développes les.. Euh, tu mets ça là, hop, tu développes le truc là. Toi, tu mets ça là. Pour la bulle pour modifier les fonctions de raccourci, Ouais, je sais, et, euh, et là, oh putain, la vache, ça fait plein de trucs. Et là, donc, du coup, tu auras la stéréo à gauche et à droite avec du DTS X. Moi, c'est un des seuls téléphones que j'ai vu qui avait le DTS X. J'arrête pas de faire des captures d'écran et il va y en avoir dix mille. Il est, je pensais que j'ai vu ça. Il euh, est NFC, c'est que j'ai vu dans, dans les réglages qu'il avait le DTS euh, machin là là. Euh... J'ai vu ça quelque part. Ça doit être sur la fiche produit. <rire> ça doit être sur la fiche produit parce que là il n'y a pas marqué euh, que c'est des machin. Et donc quand je déroule les onglets euh, économiseur, NPD, Micher, donc ça avait bien le truc Micher, diffusion, vibreur, NFC, point d'accès réseau. Il est stylé celui-là aussi, un hein, Black Shark quand même, hein. pas mal. Et obtient euh, tout tout euh, sympathique de 700, euh, 800. 806 451 et c'est là en fait que j'ai paniqué un peu c'est que le processeur tu vois il a marqué Focus de me <tousse> faire non ou pas ou pas il est un peu, un peu brillant là tu vois je peux réduire un peu la résolution quoi vas-y ah ben voilà rien toi il est marqué Qualcomm Crio 680 donc moi comme je suis con j'ai dit bah c'est un 680 Qualcomm Cryo 680, dont je l'écris, j'ai attendez, moi, la modèle que j'ai reçue, c'est pas un 888, c'est un 680. Donc, peut-être que je me dis, peut-être qu'ils ont changé de plan, tu vois. Ils se sont dit, ouais, il n'y en avait pas assez, on a mis celui-là. puis, elle me répondent, ah, mais le 680, c'est le nom. Le 888 utilise 2, 3 Qualcomm 680, Cryo 680, plus 4 Qualcomm Cryo 680, d'accord. Donc, c'est bien marqué ici. Donc, c'est bien 888, mais il s'appelle Cryo 680. J'ai appris quelque chose en même temps. Moi, je tous mes téléphones de merde, moi, j'ai jamais de truc 888, qui s'appelle Cryo 680. D'ailleurs, je crois pas que sur mon Nubia Red Magic euh, truc là, il s'appelle euh... Cryo. Alors attends, c'est que c'est en toutou. Je sais pas si j'ai encore en toutou euh, sur l'affaire. Enfin, euh... a Le lapin, le lapin, non. Oh, que se passe-t-il là Qu'est-ce que tu t il là? Oh, merci à Jaune 9 pour son petit Tipeee. Oui, vous pouvez faire des tipis aussi. Pas les pieds avec ça, mais vous pouvez faire des Tipeee. Ça fait ta Voilà, faire des diamants et tout. Revenons-en attends, Et donc, ok, ça c'est bon. Pareil, torrent, c'est bien. Non, je suis très fan de torrent. J'ai des débits de psychopathe, moi, en torrent. Un truc pendant de mettre avec ou sans VPN, je t'écharge comme une petite cochonne. C'est bien pour ça que je décharge des dessins animés. Ah Il prend l'effet inverse. Il se dit au cas où. <rire> au cas où il soit trompé. Euh, et donc, c'était avant. Ok. Combien, de chien dans... Combien le chien dans la vitrine Alors, euh, concernant le Doogie, 299 euros. Non, 299 dollars. Promo, lancement, lundi. Donc, vous aurez la vidéo euh, samedi. Je suis un peu en avance et concernant le nu le, le nubia alors lui il est cher hein. il fait euh, 599 euros je crois ttc Ça pique piqué un peu parce que parce que ça pique un peu après il est super pas mal et tout encore une fois on verra hein, avec le son Dts les touches amovibles le 888 le système de refroidissement et tout ce qu'ils nous promettent les caméras et tout il faut que je le teste encore une fois là malheureusement comme ça bout de pour point hein, j'ai fait une petite vie j'ai fait un test, il est vachement mieux que le, le Dougie, mais le, il, est deux fois, il est deux fois plus cher. Donc euh, c'est à prendre en considération. Euh, il a le même propre que mon Poco M3. J'ai les mêmes paires, franchement suffisant pour ce qu'on fait. C'est toujours pareil, ouais. Après ça c'est vraiment des téléphones qui sont... Merci euh, aux petits tipeurs. Hein. C'est vraiment des téléphones qui sont orientés gaming. Donc ben ils ont un meilleur refroidissement pour le gaming, ils ont un son stéréo, euh, tu vois ils ont les petites gâchettes et tout, et c'est vrai que pour jouer à, à, aux jeux de voiture, As pas besoin, mais c'est vachement mieux. Pour jouer à Les touches ne fonctionnent pas, mais euh, voilà tu, je me dis que si un jour j'en ai besoin, elles sont là. Et amovibles. Sur le, autant sur le Nubia, tu as vu les touches, elles sont en haut comme ça, et elles sont en espèce de tactile, tu vois. C'est pas mal. Mais oh, bah dis donc qu'il y a du, du tipi Que sur celui-là, il est où là, tu vois, regarde, tu as vraiment deux petits boutons là. Ici Et ça sort les touches, tu vois, tac. Et là, les touches elles sont euh, touchables et quand tu les refermes, tac, elles sont dedans. Et là, tu peux plus le, les actionner. Merci à Sébastien pour son petit tipi. Merci à François pour son tipi. Remercie à Sébastien pour son tipi. Merci à Jaune 9 et merci à Match Mat Mat Mat J qui a fait un dans la semaine comme ça. Il n'est pas là, mais il a fait un pendant la semaine et ça a fait très plaisir. Euh... j'ai vu ta vidéo sur le projecteur, je pense que fin mars je vais sortir la carte bleue, alors Fais attention à la promo, regarde bien la promo, combien de temps elle dure Parce que j'ai un code promo, j'ai dû mettre dans la description, mais je crois que le code promo n'est pas à durée illimitée. Quoi. Et quand même, 40 balles, c'est beaucoup. Pour un truc qui faisait 238 euros, moins 40 balles, les 40 balles font la différence. Parce qu'à 250 balles, on commence à avoir d'autres produits qui sont peut-être plus quali, moins fournis en accessoires, notamment la sacoche et l'écran, mais peut-être un peu plus quali. Que à moins 40 balles, et là, surtout TTC sur Amazon, regarde bien la date. Et utilise bien mon lien d'affiliation, bien évidemment. Euh, on voit qui sur ton écran. Oh, c'est le but, c'est de teaser, pour que attends la review, comme une petite folle. Comme une, comme une petite pucelle qui va au bal, qui dis Oh, là, là, la vidéo !» Bon, elle dit pas ça. Mais bon, voilà, t'as compris l'idée. Euh, mais c'est quoi ce foutoir Tu as répondu, Camulos à son explication. <rire> c'est exactement ça. Torrent, c'est la vie. 67 mégas sur la fibre. Oh, le fichier en full HD 2 minutes. Ah ouais, non, mais moi, je prends pas pas. Je crois que je fais des pointes à 15 mois. pour ça que j'ai une, con... une grosse connexion en upload, mais pas en download. Je dis que des... je fais 15-15 mégas des fois en download et tout. Putain, déjà, ça pique un peu. Hein. Les Blu-ray passent. Fouf, fouf. Voilà. Euh, 67. Ouais, ouais, Avec mes 30, 40, c'est ok Vivement. Euh... Que ça, je sais moi. D'accord. Non, on est sur la connexion. J'ai du 1 giga sans EPN. Je pète le 30 mégas. Oh c'est pas mal. C'est pas mal. Elle a fait du style, j'imagine. Pendant ce temps-là, je plafonne à 3 mégas. Heureusement que j'ai deux fois 300 giga. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas mal. C'est vrai que moi, je l'ai vu quand je suis parti en vacances. Ou vous savez j'ai une collection 5G mais c'est un espèce d'abonnement que tu prends à l'année c'est-à-dire tu payes euh, moi j'ai payé 1000 je suis en Thaïlande j'ai payé 1500 bahts pendant un an et j'ai 100 gigas par mois en 5G mais c'est de la 5G qui est un peu limitée tu vois mais bon déjà il euh, y avait certains hôtels où leur wifi c'était de la merde putain je me suis mis dessus putain les torrents euh, ça coulait comme Le fleuve, voilà, mais euh, c'est que ça marche quand même pas mal malgré tout. Même si les fabricants brident et tout en fonction de, de ce que tu es prêt à payer, ça envoie quand même un petit peu du steak. Allez jusqu'au 31 mars, je crois. C'est pour ça que je fais fin mars. Ok, parce que après, tu pourras pas dire que des fois c'est en quantité limitée. Tous ils ont mis jusqu'à la fin mars, normalement, c'est bon. Voilà. Euh, oui, t'inquiète, je pense à toi pour le lire bien évidemment. C'est ça. Après, c'est pas beaucoup. Hein. J'ai vu euh, ce qu'on a vendu, j'ai dû toucher. C'est genre 2 dollars, 2 ou 2 ou 3 dollars. C'est Allez, ah, l'affiliation Amazon, ça fait vraiment pitié. Oh, putain, mais tu sais, tu vois un truc à 200 dollars. Tu dis, waouh, putain, 5 non, c'est 2 dollars, je crois. Oh, putain, putain, ça me fait pleurer. Alors, ça va qu'on a vendu pas mal, mais bon, si, si j'espérais me refaire avec l'affiliation, c'est mal partir. Hein. Mais bon, après, en quant je fais des, petits, des petits, des petits, sous. Hein des petits sous qui font des gros sauts. Comment on fait un type alors, euh, bah, tu, voilà, merci euh, Shadow. Tipeee, tu vas sur Tipeee et voilà. Et donc du coup, tu entendras la musique de Rocky et tu verras ton nom s'afficher juste en bas. Et quand même, ce qui est quand même plutôt pas mal. <rire> mais, mais, mais, mais, mais moi, je crois pas. Non, c'est vrai. Voilà, après, ça, ça fait plaisir de voir votre nom et tout comme ça. Euh, 5G, j'ai 210 gigas avec Free Mobile avec un débit de, ouais, mais voilà, tu vois, ça sert pas tout. Un Snapdragon 888 de la 5G, tout ça ne s'exploite pas. Mais <rire> c'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir quand tu as une bonne connexion, que ça marche bien et que c'est assez puissant. Et c'est vrai qu'on le voit même au niveau des téléphones, même si on n'a pas besoin d'un 888. Oh, merci beaucoup pour le petit tips qui vient de tomber. Je regarde le nom, ah c'est Sébastien. <rire> Merci Sébastien pour ce petit tip, ce qui fait plaisir. Encore une fois, donc le deuxième c'est Sébastien. Le troisième. D'accord. je, vais... je, je, je, je Le troisième c'est Sébastien. Et après, on réattaque François. <rire> ok. Mais François, il a mis autant que toi en quatre fois. Voilà, et après, on attaque Sébastien. Et je crois que notre dernier euh, est parti. On, euh, on peut en mettre que j'en ai mis que 5 par ligne, ce qui est déjà pas mal. Donc pour revenir, oui, c'est vrai que c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on a peut-être pas besoin d'autant. Et, et autant. Pour le peu que j'en ai testé comme ça, le dougie, qui est quand même incroyablement séduisant d'après moi. C'est qu'ils ont vraiment fait un truc qui est, euh... je peux dire que c'est du jamais vu. Mais je dire, on parle de Dougie, merde. Je connais bien Dougy, j'ai bossé pour eux. Voilà. Et j'aurais presque envie de rebosser pour eux quand ils sortent des téléphones comme ça. C'est le téléphone, il est ouf. Écran AMOLED, caméra 104 arrière en film de carbone et petit écran LCD. Tu vois, c'était vraiment. Euh vraiment il ya a il de l'innovation il ya de la recherche et encore une fois pour un doogie et en plus il me paye pour faire la review parce que maintenant je prends plus rien il n'y a plus de machin t'es ma copine de qui la tienne trois qui la ouais maintenant c'est tu vas là ou qui telle ils vont tous contacter le avec le MT 67 32 là j'ai dit Non, c'est payant. d'argent. Je vais tomber. Non, on n'en veut pas de ton téléphone. Hein. Et euh, voilà. Donc bon, en plus, il paye pas, pas, pas cher, mais il paye. Merci à, merci à Shadow. Mais ça fait quand même un téléphone qui est avec un, un Dimensity 700, qui est 5G, qui marche bien, qui a les bonnes caméras, pas de stabilisation numérique. Pour la vidéo ça ça m'embête un petit peu mais euh, pas mal de choses intéressantes pour encore une fois moins de 300 dollars et pour moins de 300 dollars je crois que le téléphone il est vraiment intéressant il paye 108 69 pour que je cherche un truc un peu résistant avec une batterie 6000 et une config qui est vraiment pas dégueulasse je le trouve vraiment bien alors demain je finis mon purificateur d'air un purificateur d'air uv euh, nettoyage uv antibactéries anti-virus parce que euh, vraiment il y a vraiment anti-virus pm 2.5 pm 10 c'est tout enfin il nettoie toute la mort qui tue. Merci Sébastien, Sébastien et Shadow. Euh, donc je finis le, le projecteur, le, le nettoyeur de le filtre air Puri, air purifier, ça s'appelle. Fini le air purifier demain matin, Donc qui me reste la voix et le montage parce que j'ai fait tous les tests aujourd'hui. Et, euh, et après j'attaque le doogie dans l'après-midi. On sera jeudi après-midi, oh, vendredi matin il y a un JT du geek. <rire> oublié, pas oublié j'oublie de le faire. Et si je commence à faire demain, vendredi, je fais les plans, samedi, la voix, et samedi, il faut qu'ils soient en ligne. Putain, puisque dimanche, il faut que je fasse le MIDA, et MIDA, il me reste tous les plans à faire et tout. <rire> Ça va être un peu tendu du string cette histoire. Chez moi, suis pas trop mal, 15 euros, c'est même 14 euros. Alors chez moi, pas très bas, en plus, 15 euros les 300 gigas. Pas sûr que Free soit aussi intéressant financièrement. Et en même la Delta Box. Ok, 15 euros. Merci à nos derniers tipeurs qui sont Sébastien, bien évidemment. Le deuxième tipeur, c'est Sébastien, encore une fois. Et après, c'est Shadow. Et après, c'est Sébastien. Je vous rappelle, vous pouvez aller sur Tipeee, vous pouvez mettre plein de petits tips. Et je pense qu'ils n'aiment pas trop Tipeee, parce ça doit faire des frais de ouf. Non, je crois que c'est vous qui payez les frais. Mais ça permet comme ça d'avoir votre nom qui s'affiche et qui clignote. Clignote. Et voilà, c'était pour en venir. Voilà. Si vous voulez, avant le doogie, parce que j'ai quoi J'ai le doogie. Après faut que je fasse quoi Après faut que je fasse le midéa. Putain, faut que je fasse les doogies demain, faut que je fasse le test du doogie. Et quasiment que je fasse les plans pour faire le montage vendredi. Comme ça, la vidéo pourrait être en ligne samedi. Qu'est-ce qu'on a z Vendredi. Vendredi, on a la vise On a la vise e-Life qui est là qui est là, qui est fait. Petite caméra IP, Wi-Fi, euh, étanche, mémoire intégrée, euh, batterie intégrée, euh, trop bien. Trop bien, vision de nuit et tout, je <rire> suis éclaté comme une petite folle derrière. Donc ça, c'est la vidéo de vendredi. Ok. Mais il faut que j'envoie le draft pour le Air Purifier, parce qu'elle est énervée. Ça, j'ai bien à croire. Euh, le Dougie V20, le 20. Non, le 19. Le 20, le Midia et suite plus Et après, le 21, le Air Purifier. Euh, trop bien. Ok. Black Shark, Le 23. Et le 5 micro sans fil 5 P1T le 25 et avant le 28, il faut que je fasse le pro scénic qui est en super promotion euh, en précommande à 1 euro d'acompte là et après tu auras un prix d'enfer donc ça va c'est à moi être le 27. Ça ferait tous les deux jours, ce serait pas mal, ce serait pas mal comme petit petit rythme de fin de, de, fin de mois par exemple. Euh, tipi <rire> je l'ai vu passer un petit Tipi façon euh, requis. Elle est bien un petit tipi façon Rocky. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a pas. Non c'est bien. On est bien. On est. On est calé au niveau des tipis Vous êtes combien en ligne 22. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Est-ce que vous avez des petites questions, des petites questions, des petites remarques, des petites suggestions avant de finir ce live pour les trois minutes qui nous restent Par exemple. Et dans ce cas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puisque j'ai oublié de vous parler de l'histoire de Honor. -à Honor, France. Enfin, c'était des chinois. C'est pour ça que c'était parti en couille. Quand ils voulaient lancer Honor en France, elle m'avait contacté, en disant Ouais, votre communauté connaît bien la marque Honor et tout, euh, parce que vous en vendez déjà depuis la Chine et tout. » Et euh, je devais devenir un peu leur ambassadeur de la marque et, euh, et surtout avoir les produits, et certainement, et aussi de pouvoir devenir revendeur de, des produits Honor et tout, parce que voilà tout ça. Et puis après, au lancement, ça s'est tout de suite passé un peu différemment. De ambassadeur en fait, on était 5 euh, ou 6 euh, à la même enseigne, et puis en fait, ambassadeur, non. J'ai l'ambassadeur, c'était fini, comme ça. Puis après, je dis, bon, bah, c'est pas grave, je et puis après, revente, non, pas du tout, parce qu'après, ils ont signé avec Séliscount, et ils devaient les vendre en direct chez Cdiscount parce qu'il y avait du SAV. puis après, ça s'est pas fait, et tout. Et en fait, c'est tout parti en couille. Et en fait, toutes les promesses du début en disant, euh, travaille comme un chien, et fais la promo de notre produit, et tu seras ambassadeur et revendeur, et tout, bah, tout ça, euh, Lulu, hein dans le cul de Lulu, bien évidemment, qui était bah, femme de l'époque, bien évidemment. Je sais pas, elle m'a peut-être moins senti passer que moi, mais <rire> voilà. Et c'est quand même tout parti. Et après, je pense que l'équipe a changé, ils auront changé le truc, mais bon, elle était... C'était peut-être un petit peu emballé avec moi, et en rien que c'est fait, et après j'étais fâché. Voilà, simplement. Parce que tout ça, adieu, vos vaches cochons, tout ça, tout ça. Et cochonne, bien évidemment. Euh... N'hésitez pas à passer sur le blog. Oh, je... il est bien ce truc. Tu as eu quoi pour la Saint-Valentin Pour la Saint-Valentin, je me suis fait plaisir avec ma main. Autre question euh, je crois que je me suis barréer un bon film de cul euh, sur Vedgeable là, il y avait le, la série complète et tout. Alors, j'ai vraiment regardé jusqu'à la fin pour savoir s'ils si allaient se marier et tout parce que bon, ils se causent des trucs un peu étonnants, mais en fait non. Voilà, ça a fini euh, comme ça a commencé. Au nord, je m'en souviens, il y avait un stand à Lyon pardieu ah, C'était bien avant ça. C'est tout au début euh, du quand la marque voulait se lancer en, en France et tout. n'était hein. pas encore là, dans le Baba Papa <rire> dans la Papa. C'est tout, tout pris, tout. Et il me restait des bouts de morceaux comme ça là, parce que j'avais bien, je leur avais bien fait plaisir. Il me restait des petits bouts de petits bouts de grumeaux là. Tu vois, euh, j'en peux plus. <rire> C'est un, un peu le problème. C'est un peu le problème, c'est que, voilà, que vous vous regardez ça d'un œil oisif et passif, et tout peut arriver à n'importe quel moment. Merci à Sébastien pour ce dernier tips. Sébastien, Sébastien, Sébastien, est-ce qu'il a les 5 Non, et Shadow. <rire> c'est pas mal, ça fait plaisir. Euh... Désolé, je t'ai pris au dépourvu. <rire> tout peut arriver. Tout peut arriver, on est sans filtre. Twitch est assez, euh... non, bon, sur YouTube on aura le droit d'y aller les mêmes bêtises, c'est pas très très grave. Voilà. La... Ouais, après euh, toutes les, après le problème c'est que ouais, je suis peut-être pas obligé de surenchérir non plus sur toutes les plaisanteries euh, douteuses et les jeux de mots, les jeux de mots vaseux, bien évidemment. Bon, bon, mais ça fait déjà une heure, les enfants. Bon ben bah, j'espère que vous aurez pris beaucoup le plaisir avec ce live. Encore une fois, je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Je pense qu'on a passé encore une fois un très bon moment puisque tout peut arriver dans ce live et c'est ça qui est bon. bon on en a parlé un peu de Google, on a parlé un peu des téléphones comme ça. On aurait un bon moment. Le but, c'est de trouver un titre un petit peu accrocheur pour quand je la mets sur YouTube, peut-être un petit peu racolage et rac racoleur et un petit peu à beach to click, bien évidemment, puisque parce que les, parce que les vidéos marchent bien en fait. J'ai fait 2500 vues sur qui YouTube là malin. Et, euh, et la vidéo n'arrête pas parce que chaque fois que je rafraîchis, on a des vues en plus donc la vidéo est en train de prendre un petit peu et euh, voilà ça permettra de mettre la vidéo de mardi quand il n'y a pas le JT du Geek prochain rendez-vous pour nous c'est vendredi matin pour le JT du Geek de vendredi je vous parlerai de toutes les films et séries télé que j'ai regardé dont certaines que j'ai pas encore finies sur Netflix qui sont bah, plutôt des bonnes surprises que j'ai regardées ouais, c'est un peu en mode gossip euh, l'autre connasse là inventing Anna je web ouais, et en fait c'est trop génial et je fais tout mais il a je parle du temps parce qu'il y avait nos piercing aujourd'hui il y avait, avait million et en fait il me reste les deux les épisodes de raised by the wolf que j'ai pas pu parce que ça marchait il liens pas parce qu'en fait le site au restaurant ils ont changé de truc pour que tu puisses cliquer et tout enfin je suis débordé plus les reviews plus tout ça, voilà J'allais richer, pas mal du tout alors je l'ai trouvé sur internet mais c'est en format 4 tiers tout dégueulasse j'ai pas eu le courage Voilà. donc euh, j'attendrai un peu de, de voir si je peux retrouver un autre lien sur Prime Video j'ai pas ça moi, moi je prends les Prime sur Twitch mais je n'ai pas Prime Video voilà. mais je l'ai trouvé sur internet mais là en quatre tiers dégueulasse et ça me pas pas motivé. J'attendrai peut-être s'il y a un autre lien. Je suis preneur en torrent bien évidemment. Voilà. Bon, merci pour les tipis, euh, merci à Sébastien euh, Shadow et je me rappelle plus qui. Merci pour les diamants, merci pour les primes ceux qui se sont abonnés. Si vous voulez cette émission en replay, vous pouvez me follow, je vous rappelle si on fait les deux pauvres follower qu'il me manque, il y aura un live dimanche et dans ce live dimanche je vous ferai gagner des cadeaux. Notamment, bah, il me reste des batteries externes à vous faire gagner. Et comme je n'ai rien prévu d'autre et que je n'ai pas eu de réponse de Imu ni de Goldorak, qui n'a pas réussi à faire sa commande, mais qui en a ref... doit refaire une pour que j'envoie je à Imu pour savoir si je peux avoir des trucs et tout. Bon, on verra ça ultérieurement. Au pire, il y aura une batterie externe et deux chèques cadeaux à Amazon, puisque ça c'est facile à faire. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Toutes à tous, une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi. Prenez soin de vous.